Bonjour, bonsoir, salut, c'est Sugoki et bienvenue sur cette vidéo d'explication sur le tournoi SSFU. Tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer euh, de la naissance aux règles et enfin aux récompenses et plein d'autres trucs. Donc, c'est parti! SSFU Tournament est à peu près un tournoi que j'ai créé euh, vers le début de 2019 et aussi qui porte euh, le nom de Super Smash Friends Ultimate. Pendant cette année 2019, j'ai fait au moins trois sessions avec des commentateurs incroyables. Le premier et le troisième, c'est bien sûr Nartas et Patacraft, et le deuxième avec des abonnés. Et bien sûr, il y aura un best-of de ces sessions-là. Mais du coup, quelles sont les règles Les règles sont assez simples. Bien sûr, si vous regardez les VOD des anciens tournois, vous allez avoir quelques règles qui vont changer. Premièrement, la durée du temps est de 7 minutes. 3 stock, pas d'items, et aussi pas de Fox. Non, ça je rigole. Bien sûr, vous pouvez jouer Fox quand vous voulez, hein, si vous voulez faire du mêlée. Et surtout que les maps sont Battlefield ou destination parce que bon vu qu'on fait par distance on n'a pas beaucoup de choix et aussi euh, le choix de prendre les maps très connues comme celle de animal concept bien sûr selon le nombre de participants le minimum 8 par exemple il y aura dans tous les matchs un bo3 donc celui qui gagne deux matchs avance dans la compétition et la finale se termine par un bo5 et du coup vous allez me dire mais ça change pas grand chose dit et c'est là qu'intervient ma bien nouvelle ma règle. nouvelle règle à voir 3 mails. Pourquoi je propose ça pour varier au moins le gameplay et aussi augmenter un peu plus la difficulté et aussi pour s'amuser encore plus et laisser un peu plus de fair-play l'un envers l'autre et aussi réfléchir à une stratégie. Du coup, comment ça se passe pour un match les deux joueurs sélectionnent un main qu'ils ont pris. Ils font leur premier combat. Quand le match est terminé, on regarde ce qui est le gagnant. Et le gagnant et le perdant ne pourront plus utiliser le main qu'ils viennent de jouer. Et ils devront choisir un autre. Le deuxième match se déroule. On regarde les résultats. Si un BO3, bien sûr, ils doivent utiliser le dernier main. Mais du coup, vous allez me dire comment ça se passera au BO5 en finale Eh bien, il y aura juste tout simplement au bout du quatrième ou cinquième match, ils pourront utiliser à nouveau deux mains. Et enfin les récompenses. Alors les récompenses c'est pas genre un cash price de 1000 euros ou 500 euros mais c'est déjà vu que rien. Les récompenses sont tout simplement des jeux que je offre gratuitement grâce à un bac de humble où je trouve des jeux intéressants à offrir mais aussi pour le grand gagnant j'offre un petit jeu supplémentaire qui est dans ma collection. Donc l'échelle des récompenses troisième un jeu, deuxième deux jeux et le premier il a deux jeux plus un jeu que j'offrirai en supplémentaire. Mais vous pouvez aussi gagner un trophée Waluji en PNG, même le quatrième pourra l'avoir. Donc pour les annonces et les inscriptions, ils seront publiés sur Twitter et Discord. Donc n'hésitez pas à les rejoindre sur ces réseaux sociaux pour être au courant des nouvelles. Et dans ces posts, il y aura tout simplement un lien de formulaire Google. Vos prêts, vos vos informations, votre identifiant Nintendo et aussi votre liste de mails qu'on pourra générer ensuite en tableau pour vérifier si vous respectez bien les règles d'avoir pris ces personnages-là. Bien sûr, je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez à tout moment changer de personnage s'il vous faut. Bref, merci d'avoir écouté ces explications. Je vous dirai sur les réseaux sociaux à quand il y aura le prochain tableau. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, au revoir et bon combat à tous